Esperluette. Esper Esper et si les vibrations des sons nous aidaient à nous sentir mieux Pour en parler, je vous emmène au pied du mont Ventoux à Mormoiron dans le cabinet d'Emmanuel Lecarot, sonothérapeute et kinésiologue. Après Émilie Couette qui m'expliquait il y a quelques mois que pour elle les sons pouvaient être méditatifs, j'ai eu envie de creuser cette idée. J'ai donc participé à des bains de sons organisés par Emmanuel, séances de relaxation en groupe où l'on s'allonge, on se détend et on se focalise sur les vibrations des instruments et de la voix jouée par Emmanuel en improvisation. Une sensation particulière qui reste même après l'atelier. Ouvrez donc vos oreilles, Emmanuel et sa voix douce nous expliquent son parcours et comment les sons peuvent aider à réharmoniser notre corps et notre esprit. Bonne écoute. Je m'appelle Emmanuel Le Carreau, je suis thérapeute et j'ai centré mon accompagnement thérapeutique avec deux outils, la kinésiologie et la sonologie. La kinésiologie, c'est une méthode qui part sur le principe qu'on a une intelligence innée du corps qui enregistre. En fait tout ce qu'on vit depuis qu'on a été conçu jusqu'à maintenant et qu'on peut avoir accès à cette mémoire corporelle en utilisant des tests musculaires moi je suis comme un, un traducteur en fait entre le, le corps et la personne Alors, La sonologie, c'est une méthode qui utilise euh, euh, l'écoute euh, auditive mais aussi corporelle des sons et des vibrations pour euh, amener la personne à se réharmoniser. Euh, moi j'aime bien l'idée de, de, de l'accordeur. Hein. Euh, on a tous une, une fréquence vibratoire unique, notre note fondamentale, moi je l'appelle notre fréquence natale. Et en fonction de ce que nous vivons dans la vie, on, on peut se désaccorder et commencer à vibrer sur une note qui n'est pas la note fondamentalement, mais qui est peut-être une note plus acceptée par notre famille, par... La personne que nous aimons, par nos enfants, par la société, enfin, on peut se désorganiser sur beaucoup de plans. Et nous, en tant que sonologue, on va euh, envoyer des, des fréquences et des vibrations pour que le corps, petit à petit, vienne se réinstaller sur sa fréquence vibratoire. Et on parle de sons et de vibrations. Alors, les sons, c'est les sons audibles. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les vibrations. Les vibrations, c'est ce qu'on ne perçoit pas forcément par euh, les oreilles, mais par la perception euh, du corps. Et il euh, y a quelqu'un qui est très inspirant qui s'appelle Dr. Tomatis, qui disait que le corps est une croix d'oreille. Alors moi, je dis plutôt une peau de tambour. Le, le son, pour moi, c'est une texture. C'est vraiment une matière qui, euh, qui sort de nous, qui, qui se met en vibration autour. Et on peut tisser avec la texture de l'autre et monter comme ça des, des harmoniques d'entrer en résonance vraiment avec euh, avec cette vibration euh, corporelle de, de, de me mettre à l'écoute de de, voilà, de ce qui se passe pour la personne et de quel instrument ou euh, de quel son de ma voix de ma voix chantée euh, cette personne aurait besoin Je fais partie des gens qui, qui ont eu plusieurs vies professionnelles euh, qui se sont découverts au fur et à mesure en fait de voilà, de, de leur vie, pour moi, c'est mes enfants, c'est la maternité, le, le fait d'avoir la responsabilité d'élever des êtres qui m'ont dit « Mais en fait, toi, t'es qui Et, et, et qu'est-ce que tu veux dans ta vie et, et comment tu veux les, les éduquer Et est-ce que t'es bien ?» et Voilà, donc pour moi, la porte d'entrée, ça a été vraiment la, la parentalité. Et d'avoir rencontré ben, des personnes qui m'ont donné des informations que j'ai su entendre. Euh, voilà, donc c'est vraiment un cheminement qui s'est fait par, par étapes. Un chemin de révélation en fait et qui se fait au travers de de la vie j'ai choisi après mon bac de, de me former en biologie donc j'ai étudié en fait comment la vie euh, se déploie dans la cellule et en particulier dans dans les végétaux et dans les arbres donc c'est la structure de, de, de l'adn du, du plus profond du noyau la magie de la vie mais dans la biologie ça ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu et donc j'ai continué jusqu'à euh, un, un débat en recherche et puis ça, je suis quelqu'un de fondamentalement, euh, j'aime l'échange, j'aime le partage euh, et euh, tout, toute seule devant euh, ma paillasse euh, en train d'extraire de, de l'ADN de champignons là, ça ne m'a pas convenu à un moment donné. <rire> Donc j'ai cherché autre chose et je me suis dirigée vers une école d'ingénieurs en horticulture spécialisée en semences. Donc là aussi ben, l'idée du début du tout petit, mais il y a tout dedans pour exprimer la, la vie. Et euh, j'ai euh, travaillé quelque temps en expérimentation euh, dans, dans les légumes, hein, en melon et aussi en conseil technique auprès d'agriculteurs. Et euh, j'ai fait aussi du ingénieur qualité. Voilà, mais rapidement, je faisais parce que c'était l'aboutissement de, de tout mon parcours, mais il euh, manquait quelque chose qui ne me convenait pas. J'avais repris la danse, ça, ça, ça me nourrissait aussi, tout ça, mais ça ne me convenait pas. Et euh, ma dernière euh, expérience professionnelle, pour la première fois, ce que je proposais à la direction ne, ne convenait pas. C'est la première fois que j'étais confrontée euh, en fait, à une difficulté. Et ça a été très très difficile pour moi à, à intégrer. Et comme j'étais en, en CDD, euh, d'un commun d'accord on a arrêté en fait notre collaboration. C'était très bien. À l'époque, j'avais déjà un enfant qui avait un an et demi. Et la maternité pour moi avait été aussi un enseignement euh, euh, très fort. Donc j'avais aussi besoin d'être plus en contact avec mon enfant et de le voir grandir, et lui transmettre des choses qui étaient importantes pour moi. Mais j'ai quand même réussi à négocier un bilan de compétences, ce qui est pas mal. <rire> donc euh, pour la première fois, je me suis retrouvée en face euh, d'une psychologue, donc d'un spécialiste des émotions des humains, et qui, avec beaucoup de doigté, beaucoup de finesse, m'a mis en face d'un système hein, qui m'a fait choisir ce métier-là, mais qui n'était pas forcément euh, un choix identitaire aujourd'hui, je peux mettre ces mots dessus, et qui a su en fait. Euh, me montrer d'autres aspects de moi qui étaient latents mais qui n'étaient pas exploités et qui pouvaient faire un métier. Il fallait vraiment que je mette en route quelque chose dans ma vie. J'étais en crise identitaire, j'avais fait un deuxième enfant entre-temps donc j'étais vraiment en pause parentale et je sentais très bien que mes enfants c'est très important mais qu'ils ne seraient pas là tout le temps et que j'avais aussi envie de, de développer euh, euh, quelque chose de, de très personnel et de me réaliser dans mon métier parce que j'avais à coeur quand même. J'avais fait des études, j'ai des choses à, à offrir, à partager. Je me sentais riche de quelque chose, mais je savais pas de quoi. Il se trouve qu'il y avait une dame qui était là. Oh, donc, euh, entre euh, ma tasse de thé, euh, trois mouchoirs, euh, <rire> des larmes, voilà, elle m'a et puis tout d'un coup elle me dit Est-ce que tu connais la, la kinésiologie Je lui ai dit non, la quoi, je sais pas. Et j'ai été saisie d'un tremblement de tout mon corps à ce moment-là. Déjà, je commençais à être un peu plus fine par rapport à ces signes un peu bizarres. J'ai dit non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle me dit, mais moi non plus, mais il me semble que pour toi, ça serait très bien. Voilà, donc après, des années après, j'ai appris que cette femme était très intuitive. On peut poser une mode médium, donc elle a canalisé certainement quelque chose pour moi. Le son, ça, ça a toujours fait partie de ma vie en fait, mais je ne le conscientisais pas. Je me souviens, je, euh, je suis une tradition en fait, ma famille, euh, du côté de ma maman, ils sont protestants. Donc j'ai choisi aussi de, de faire un chemin dans, dans cette tradition. Et euh, nous, on a notre formation euh, de la sixième à la troisième. Donc on est un peu plus, on va dire, euh, un peu plus mature pour écouter et en comprendre ça. Et on avait toujours un passage où on chantait. Je me souviens d'avoir atteint des, des niveaux de, de joie et de, de, de, de connexion incroyable. Et quand elle me disait, bon, euh, on va y aller maintenant, ouvrez le bouquin catéchisme Je me suis dit, non, non, non, non. on ne peut pas continuer là. Il se passe un truc pour moi. Je, je, voilà. Et bon, ben, je suivais le groupe, mais je me souviens qu'il y a toujours eu des moments comme ça où pour moi, le, le son, c'est un moyen extrêmement rapide pour... Euh, changer ma conscience et me relier euh, à des plans euh, plus profonds et inspirants que je peux nommer que spirituel et que ça, ça, ça a toujours été là mais euh, je, voilà, ça n'a pas été nommé, ça a pas, voilà, personne ne m'a dit mais toi tu chantes super bien pourquoi tu fais pas des euh, je sais pas que tu n'es pas dans un, un choral ou tu prends jamais voilà ça n'a jamais, jamais été là je ne pensais pas un jour que ça puisse être euh, un métier autre que musicien voilà, parce qu'on connaît beaucoup le métier de musicien mais après qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique et notamment toute la dimension thérapeutique euh, et curative de la musique je ne la connaissais pas à l'époque et euh, en kinésiologie on a à un moment donné accès à euh, une, un équilibrage avec lequel on, utilise, pour lequel on utilise des sons et on va tester euh, quelle voyelle euh, le corps de la personne a besoin euh, pour faire ses sons. Et euh, donc on testait le A, le O, le E, le I, le U, sans savoir que je rentrais vraiment dans une tradition très particulière qui sont le chant des voyelles. Et en fait, ce qui me frustrait beaucoup, <rire> c'était que c'était la personne qui devait chanter. Voilà. Et donc bon, ben, je, je l'invitais à chanter. Et puis de temps en temps, il y avait des personnes qui... Euh, n'arrivais pas à chanter alors je, je, je venais un petit peu en dessous comme ça euh, les aider et j'adorais quand le soin se dirigeait vers cette équilibration par les sons donc ça, ça me plaisait mais euh, voilà et puis au fur et à mesure de ma pratique en kinésiologie j'ai eu envie spontanément en fait d'émettre des sons à des moments particuliers pour pour harmoniser, pour, pour libérer quelque chose, pour accompagner un pleur ou une émotion qui remontait. J'avais envie, je me suis dit, Emmanuel, mais calme-toi, qu'est-ce que, qu que tu vas encore vouloir chanter là au milieu Mais n'importe quoi, arrête-toi. Donc je me suis beaucoup euh, frustrée. Et à la fin, quand même, je, je commençais à avoir euh, beaucoup mal à la gorge. Et euh, comme je, euh, <rire> je suis quand même à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps et et d'être en cohérence avec mes élan, mes envies, de me faire confiance aussi. Parce que quand on est thérapeute, notre art thérapeutique se développe aussi au fur et à mesure de, de nos prises de conscience, de nos passages, de notre maturité, de ce qui se passe dans la vie, etc. Et là, j'ai dit au coude, oui, c'est bon, je vais chanter. Et en fait, euh, j'ai chanté, je me souviens, c'était un homme... Et je me suis dit, oh là là, ça va être encore terrible. Et non, pas du tout, au contraire. Hein, C'est passé hein, vraiment euh, de façon très naturelle et ça l'a beaucoup, beaucoup touché. Et pour la petite histoire, cet homme est devenu aussi sonothérapeute un jour. Euh, C'est venu de là. Et pour la première fois, j'ai dit, OK, je veux expérimenter avant. Je veux voir ce que ça fait, les sons. Et de façon volontaire, je ne suis pas allée chercher un enseignement ou une formation. Au contraire de ce que je faisais avant, c'est-à-dire je me formais, j'appliquais. Là, je dis non, ça, ça vient de moi. J'ai envie de, de laisser émerger ça, de me mettre à l'écoute de ce qui se passe et de tester, euh, de faire une expérimentation un peu, un peu sauvage comme ça. Et je me suis accordé euh, une année d'exploration. De, et après, je me suis dit bon, c'est bon. Là, je pense que je peux aller euh, me confronter euh, à un enseignant euh, du son en 2000, 2006 donc la thérapie par le son était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui et, euh, et sur internet j'ai trouvé assez rapidement un homme qui s'appelle Emmanuel Comte qui est français à l'origine mais qui vit au, au Québec et qui venait faire des formations en Suisse et en Belgique mais pas en France et euh, j'ai dit ok banco j'y vais c'est où c'est en Suisse allez hop mes enfants étaient jeunes à l'époque je suis partie euh, donc euh, en Suisse et euh, ça a été vraiment une révélation. Je me souviens avoir été bouleversée par la beauté des, des chants qui sortaient. Alors qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais chanté. Bien sûr, on n'avait pas de chef d'orchestre, pas de partition, pas de notes. Et de voir que finalement, quand on s'offrait à ce son, eh bien, on redécouvrait l'harmonie. L'harmonie en nous, autour de nous et, et plus haut, une harmonie divine quelque chose qui, qui nous transcende et qui nous transporte et en, en, en parallèle de, de mon envie de, de chanter quand je soignais au cours aussi de mon travail personnel j'ai retrouvé euh, un vieux rêve que j'avais complètement oublié euh, qui était celui de jouer de la harpe le jour où quelqu'un m'a dit ben voilà faut que tu fasses de la harpe c'est vraiment important j'étais tellement touchée et ça me touche encore je me suis dit, ok, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais je vais y aller et tout. C'était deux ans après la découverte de la sonologie. Euh, J'ai cherché un professeur de harpe, harpe celtique. J'ai appris à ses côtés, elle a été professeure aussi de chant, de chant lyrique, une belle cantour Et là aussi, c'était la révélation. Donc tout ça, ça s'est emboîté à un moment donné. Donc, j'ai amené la harpe euh, au cabinet. En sonologie, on apprend à utiliser bien sûr la voix chantée, qui est notre euh, instrument principal, mais aussi les bols euh, chantants tibétains, euh, les diapasons, euh, d'autres instruments euh, thérapeutiques qui sont fixés dans une gamme, c'est-à-dire c'est une échelle sonore qui est connue pour harmoniser les sons, qui ne demande pas de, de, de compétences particulières. Et ça, je, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui, est, qui est cher à mon cœur, de, de dire que le, le son, la musique, elle appartient pas euh, à des gens qui, qui font des pratiques musicales ou, ou d'instruments, de, depuis qu'ils sont tout petits dans, dans, dans des conservatoires. Donc, la, la musique et le son fait partie de notre humanité, c'est quelque chose que nous avons besoin de retrouver. Et euh, depuis une dizaine d'années, ça a développé beaucoup d'instruments intuitifs qui permet sans connaissance ni du solfège, ni de la rythmique, ni de, des lois d'harmonie, ni tout ça, de, de vraiment se faire plaisir avec des instruments intuitifs pour soi, et pourquoi pas pour son bébé, pourquoi pas euh, pour ses enfants, pourquoi pas pour euh, qui a besoin. Voilà, et ça c'est vraiment, euh, ça me prend beaucoup de joie. Et euh, je sais qu'aujourd'hui... Euh, ce qui est important, c'est vraiment de remettre les gens sur leur vivant, sur ce qui est vivant à l'intérieur. Moi, je dis toujours aux gens, qu'est-ce qui fait que votre, votre cœur bat plus vite dans votre fille Qu'est-ce qui rajoute de la vie à la vie Voilà, ben ça, ben allez-y. Voilà, prenez soin de ça, c'est important. Et de ressentir voilà, ce, ce battement, cette vibration. Et, et si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est que ben, si c'est là, depuis que tu es née, et que ça n'a pas fleuri quand tu avais 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, voilà, ou 40, 50 ans. Mais si c'est là, c'est ta graine, elle va pousser. Donc un jour, tu auras, tu auras à prendre soin de cette fleur qui, qui s'est éclose dans ton jardin et, et d'apprendre à, à la connaître, à la faire grandir, puis voir si elle n'a pas d'autres copines. <rire> pour commencer à ressentir cette vibration, euh, moi j'inviterais les personnes à aller euh, dans un concert. Euh, un concert avec euh, des instruments euh, qui ne sont pas sonorisés, mais euh, de recevoir vraiment la vibration euh, d'un instrument. Alors sans forcément que ce soit un concert philharmonique, mais. Euh, mais de ressentir la vibration d'un instrument vivant, d'un enfin, instrument qui n'est pas amplifié ou déformé ou masterisé derrière, mais, mais le son, voilà. Euh, ça, c'est vraiment écouter de la musique. Euh, la musique en direct, c'est vraiment important. Après, euh, on a aussi toute une gamme de, euh, de CD de, de musique, de relaxation. Euh, on associe aussi beaucoup euh, voilà, la, la musique quand on va se faire masser, ou quand on fait de la méditation, ou du yoga, quand on a une pratique comme ça de retour à soi. Très souvent, on utilise euh, euh, la musique. Donc, il y, y a plein de musique euh, qu'on peut écouter. Et, et après, comme la musique est évocative de quelque chose de spécifique, c'est la personne qui va chercher sa musique. C'est elle qui va dire, ça, ça me touche. Et, et vraiment, se faire confiance que vos cellules, elles vous diront. Voilà, ça, ça me va, ça, ça me va pas, ça, ça me touche dans mon cœur, ça, ça me... je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je pense qu'on a tous été émus aux larmes euh, en écoutant le chant de quelqu'un, ou une musique, ou un moment particulier, ou quand on était jeune aussi, et que quand on réécoute une musique, le son c'est vraiment une empreinte auditive, émotionnelle, extrêmement ancrée, forte, très très forte. Et peut-être que pour démarrer cette sensibilité-là, bah, de D'aller euh, voilà, peut-être un peu plus au concert, d'écouter de la musique. Et puis, il euh, y a aussi l'adage qui dit Moi, je chante euh, dans ma voiture ou sous la douche. bah ben, oui, oui, oui vas-y, continue. <rire> je dirais Vas-y, continue. Hein, continue à développer ça. Chante pour toi. Ronronne avec ton chat. Si tu as un chat, ressens la vibration. Euh, voilà, venir euh, au contact de ta peau. Laisse-la rentrer à l'intérieur de toi. Écoute le vent dans les arbres. Écoute le bruit de l'eau. Écoute les oiseaux chanter. Et un Est-ce que ça te fait quelque chose, que ça te touche Donc ça, on a, on a déjà cette première imprégnation qui est, qui est importante. Puis après, on a cette chance aujourd'hui de, de, de voir fleurir de plus en plus des bains de son. Euh, par exemple, euh, c'est un temps où la personne est allongé par terre en relaxation et pendant une heure je vais utiliser différents instruments ou chanter et tout ça c'est de façon complètement intuitive inspirée par rapport à ce que je ressens des personnes aussi bien sûr comment je suis à ce moment là c'est toujours il y a toujours une double résonance et ça ça peut être une première approche tranquille hein. En groupe et de se laisser entrer en résonance justement comme avec cette histoire de, de le, le corps est une grande oreille ou comme une peau de tambour voilà de dire tiens est ce que j'ai envie de voir si hein, mon corps hein, peut rentrer en résonance avec ce que j'entends est ce que c'est mes pieds qui vibrent est ce que c'est ma tête qui vibre est ce que là je suis complètement partie ça me parle pas du tout ou quand elle chante là ça me fait un peu peur c'est bizarre son truc voilà de tester, euh, vraiment. Et puis après, de, de prendre une séance de, de sonologie, donc, euh, où là, le, le sonothérapeute, il est vraiment dédié à la personne, où les bols chantants sont posés sur le corps de la personne, où on utilise des diapasons à poser sur des, des zones qui peuvent être soit des zones réflexes du corps, ou, ou des méridiens d'acupuncture, où là, on, on relance, en fait, la circulation énergétique via les méridiens d'acupuncture. C'est... Euh voilà, je, je crois que c'est faut se sentir rappelé puisque c'est le son c'est une possibilité c'est pas la seule mais comme c'est celle-là alors là ça fait des merveilles parce que c'est voilà et puis la plupart d'entre nous en fait ont des souvenirs anciens d'avoir été bercés par euh, ses parents ou sa maman d'avoir reçu des contines enfantines euh, le, le son de la voix de notre maman c'est la première voix que nous entendons et c'est la voix affective c'est celle qui va nous relier au monde extérieur hein, quand nous naissons au monde donc il euh, y a des empreintes qui sont, qui sont fortes entre le son, l'amour, le lien et, euh, et c'est ça en fait qu'on retrouve dans les pratiques de euh, vocales de, de son, de sonologie, de psychothérapie quand je, je reçois des, des, des gens qui ont pris rendez-vous pour une séance de sonologie, je suis amenée à, à accompagner euh, di, différents niveaux de difficultés. Quelque chose que, qui est vraiment très pertinent, c'est quand une personne traverse un deuil. Euh, quelquefois, utiliser des mots ou, ou être dans la compréhension, c'est pas possible dans un premier temps. Mais par contre, accompagner en fait avec des sons, euh, harmoniser de façon non directe mais de façon passive et lui ramener en fait euh, son corps, son... c'est vraiment important, c'est comme un boom sonore voilà. c'est vraiment quelque chose qui adoucit et qui vient soulager des souffrances donc je pense particulièrement au deuil mais il peut y avoir aussi des personnes qui, qui restent euh, choqué par des événements qui ont été difficiles, donc on peut vraiment, avec la, la, la vibration, euh, détendre le corps. Ça, c'est une première information. Euh, recharger aussi euh, le corps énergétique. Donc, euh, on peut venir quand on a des problèmes de sommeil, donc, parce que le sommeil, c'est vraiment un moment où on lâche pour aller se ressourcer. Donc, comme la sonothérapie, c'est quelque chose qui qui va d'emblée faire un massage sonore donc le corps va être relâché sans être touché, donc c'est différent du massage. Donc tous les problèmes aussi d'inquiétude, voilà, d'anxiété. J'ai eu l'occasion aussi d'accompagner des personnes qui avaient des douleurs récurrentes, qui n'étaient pas organiques, hein, qui ne cédaient pas à des traitements de la médecine conventionnelle mais qui demeuraient là comme des ancrages. Euh, par exemple, des, des douleurs de cicatrices de césarienne, par exemple ou euh, des ventres aussi de, de femmes enceintes qui, hein, qui ne se résorbent pas, ou on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, où il y a bien de, de renvoyer du son voilà, à l'intérieur du corps. Ça, ça nourrit, ça, ça remet en route en fait, la vie qui est à l'intérieur. Donc ça, ça peut être bien euh, euh, pour les bébés. Euh, pour les enfants hyperactifs, ils sont assez sensibles au son. Aussi, ça leur permet de, de se détendre et, et d'accéder de, voilà, de, à des états de décontraction qu'ils n'ont pas d'habitude parce que leur système de protection cède, parce que le, le son sécurise beaucoup. Après, euh, les personnes qui souhaitent être euh, comme un rituel de passage, voilà, il fallait un, une séance de sonologie parce que ça vient pour dire quelque chose d'important. Voilà. Avant il y avait ça, maintenant il y a ça au moment de célébration. Il y, a plein de, il y a plein de possibilités. Je pense qu'on est, qu est vraiment tout au début d'une de, de, pratique de, de soins par les sons. Au-delà d'atténuer de, les souffrances, de faire. De, mais vraiment de, de faire une thérapie par les sons. Il y a un biologiste hein, qui a décodé les, les protéines, euh, Steinheimer. Il travaille dans des laboratoires. Euh, CNRS ou un truc comme ça, il a décodé la musique des protéines. Pour lui, chaque protéine, il y a des bases hein, qui, comme des notes et il a fait des correspondances et on peut écouter en fait la mélodie de la protéine du tournesol par exemple. Alors, ça existe. Il y a des viticulteurs ou des, des cultivateurs ou des éleveurs de, de vaches qui diffusent de la musique. Aujourd'hui, ben, par rapport au développement du, du, des travaux de, de Steinheimer, ils ont euh, mis en place de la musique pour éloigner les insectes, pour renforcer l'humidité des plantes. Donc, ben, les neurosciences le montrent de toute façon, hein, c'est sûr, hein, l'impact de la musique sur un hein, la multiplication des connexions neuronales, que les, les musiciens vivent plus, plus longtemps, en meilleure santé. Un chef d'orchestre, ils, sont, sont, voilà, ils ont 90 ans, ils sont taqués. C'est sûr, ils se prennent des vibrations euh, tout, tous les jours, depuis 40 ans, je ne sais pas combien de temps. Hein. Ou les, les chefs de le maître de cœur aussi. Chef de cœur, voilà, ce n'est pas maître de cœur, chef de cœur. Euh, devant 100 personnes qui chantent voilà, des messes ou des, des, des, des chants liturgiques oh j'aurais dû être choc de cœur, ça aurait été pas mal <rire> ce n'est pas terminé <rire> mon esperluette du moment c'est une femme que j'ai entendue ce matin sur France Inter c'est Angélique. Kidjo une chanteuse africaine qui témoignait que dans sa famille elle avait eu la chance d'avoir la parole libérée et qu'elle pouvait en fait exprimer qui elle était et parler de ses racines parler de l'esclavage parler de, de l'identité de, de la femme qu'elle avait été éduquée par une par une maman qui, qui était elle-même éduquée et qu'elle voulait transmettre ça et elle avait choisi en fait le chant le chant pour, pour exprimer euh, la parole est libérée et quand je l'entendais parler euh, et je me disais waouh quelle grande femme c'est cette personne <rire> et elle disait voilà euh, dans la maison on peut parler la parole était libérée ah mais oui mais c'est ça je pourrais pas dire autrement voilà quand la parole est libérée tu. et elle me dit puisque la parole était libérée j'ai pu dire qui j'étais « Ben oui, quand on chante, ou quand on parle, ou quand on exprime quelque chose par le chant, tout le monde sait qui on est, parce que le chant, ça, ça révèle, ça révèle ce qu'on est. » Et elle disait, « Je suis dans une famille où la parole est libérée, et grâce à ça, j'ai su qui j'étais. » Génial. Que... Ma conclusion, ça, ça serait vraiment d'inviter la musique. Euh, au quotidien, chaque jour, chez chaque personne, c'est ça mais j'ai l'intime conviction que le, le chant comme la danse ont fait partie des moyens euh, depuis qu'on est au euh, monde peut-être, depuis qu'on est, euh, je sais pas, les hommes de Cro-Magnon, c'est déjà de la musique, euh, chanter, danser, ça fait partie de notre humanité et j'aime bien euh, pouvoir redonner cette possibilité et de sortir de jouer au concert où lui il a fait ci, il a fait ça non, tu, tu peux chanter tu, tu, tu, tu peux tu peux dire si tu es heureux, tu, tu fais un beau a bien vibrant et tout, tes cellules elles vont être super contentes quoi, c'est bon c'est bon, et tu peux, tu peux vraiment l'offrir, pour moi le, la sonologie ou le son c'est un art de la célébration et je me célébrer ça ouvre euh, vraiment une dimension euh, extraordinaire, et euh, la musique c'est un vrai compagnon de vie. Merci Emmanuel, tu nous as fait vibrer au son de ta voix douce et méditative, et ce n'est pas terminé puisque j'ai eu le plaisir de t'écouter à la harpe en live à la fin de l'interview. Le morceau fera donc office de musique de fin pour cet épisode. De quoi terminer en beauté et vous permettre de tenter de ressentir les vibrations de ce magnifique instrument. Si vous avez des questions sur la sonothérapie, n'hésitez pas à commenter cet épisode ou à suivre Emmanuel Lecarreau sur son site internet et sa page Facebook. Pensez également à mettre 5 étoiles si vous écoutez Esperluette sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide énormément. Vous pouvez également suivre Esperluette sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Le mois prochain, Esperluette se mettra en mode Festival of Davignon avec un nouveau format d'interview d'artistes festivaliers et un épisode dédié au Festival des Petites Formes qui se déroulera à Montfavé également en juillet. Avant de vous quitter, je vous propose donc de vous poser dans un endroit calme, de mettre votre casque sur vos oreilles et de profiter de quelques minutes de bonheur musical et des vibrations de la harpe d'Emmanuel. A une prochaine, je l'espère, luette, évidemment